Juliana, Hello. et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Roblox. Et aujourd'hui, je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée de Lovan. Comment vas-tu, Lovan Pas du tout bien. Pourquoi Parce que j'ai peur de mourir. Ah oui, parce que nous sommes dans une vidéo défi. Et aujourd'hui, le premier qui meurt, bah la vidéo elle s'arrête et me doit 500 balles. Non, j'rigole, c'est une blague. Euh... <rire> tu vas me les donner quand même. <rire> non, j'rigole. Et du coup, oui. euh... bah du coup, le, le, le, le gagnant gagnera. D'avoir gagné. Voilà. <rire> ah quoi, c'est bien, non Oui, ça euh... va, on commence par sans effort. Vas-y, je te laisse commencer. T'as failli mourir, faut quand même sauter gros. Y a pas de... y a pas de... Body block. Si dessus je meurs, je te tue. <rire> Parce que ça, là, là-dessus, tu meurs pas. Hein. C'est impossible de mourir sur ça. Il oh, y a quand même des gens qui meurent. C'est hardcore. Je sais pas si tu. C'est hardcore, y a rien. Si à mon avis tu. tue Mais pourquoi? Il va lui tomber dans un mini mini mini mini mini mini, mini mini mini mini Hop, je mets ma cam comme ça. Voilà. Ah ouais. là ça va être dur. T'es sûr c'est un sans effort? Ouais, c'est un sans effort. Ah ouais, si en fait c'est sans effort. Après je t'attends, mini, D'accord. Hop. Oh. Là, je suis toujours dans le blanc. Et après, c'est le vert. Attends, je vais quand même sauter à la fin. Hein. Oh, oh. J'avance oh, tellement lentement. On va on va qu'on faire avancer, maintenant. Oui Oh, jamais Oh, jamais Oh, non Si tu meurs... Tu es mort Oui, tu es mort. On va dire qu'on a trois chances, OK D'accord. Pour bon, les gars, pour lui faire plaisir, on a trois chances. T'es mort combien de fois Une. T'en es bien. Bon, d'accord. Moi aussi. J'aime pas les trucs comme ça. Je suis. Regarde, je suis pas forte à ces trucs-là. Je suis toujours bloquée au début. Ah, enfin. Ah oh non, j'ai je... pas testé les. Oh, ouais, moi non plus. Moi, je te suis. Je sais pas. Easy, on gagne. Notre... Easy, on regagne on... Oui Bien Easy, on regagne nos... T'as nos... été où, toi Euh, ça bah, j'ai été tout pro. que je te fais confiance, quoi Bah, c'est ce que j'ai fait, moi, sinon, j'aurais pas... C'est... C'est impossible de... J'ai cru ouais. que j'ai failli mourir. Ça compte pas. <rire> si, ça compte. <rire> T'es mort de fou. <rire> on gagne une vie. On gagne une vie tous les deux Ouais. À chaque... Oh, oh Oh là, j'ai j'ai cru j'allais je j'ai cru fallait passer là euh, oui. Mauvaise idée. Ah. Non. Oh non. Boum. Euh Attends, attends, attends. C'est bon, je suis passé. Ouais, ça va, on est tous les deux niveau 11. Puis là, tu passes devant moi parce que c'est niveau 12. Non, moi je suis passé niveau Ah ça c'est facile ça ce que je suis en train de faire. Oh mais ça aussi. Mais c'est vraiment easy peasy. Euh, je vais quand même éviter d'aller trop vite. Je dis ça, je vais super vite. On gagne une vie tous les niveaux. Hein. Bah pas tous les niveaux, mais tous les. Bah dès qu'on passe à un, un niveau, quoi. Exemple, là, une, une difficulté. Là on. Ouais. Là on est niveau facile. Donc là, du coup, là, ça nous fait. On est à deux vies du coup. Tous ouais, les je deux. Suis au... Je suis à un truc qui est trop facile. T'es au cube Ouais. Bah comment easy, easy. Alors attends. attends Parce que là j'ai peur des cubes moi Parce que je me dis ah ouais là c'est vraiment Boum Oh non j'aime pas ça euh, euh... Je déteste ça Non, non je suis morte hein Non je suis morte aussi Alors là il me reste de vie. Oh J'ai aussi attention. Non Bon ça compte pas parce que j'ai pas vu Mais sinon ça comptait ah bah si je suis morte, allez, la vidéo s'arrête Ciao ciao les amis